Bonjour à toi, bienvenue au champ d'amour des oiseaux. Je reviens au fait que même si il peut-il y avoir des vagues, je dis bien, des vagues d'événements plus ou moins dramatiques. Enfin, je dis plus ou moins, c'est parce que je veux pas... tu comprends, voilà. C'est déjà assez, assez, assez, assez chaud comme ça, tu vois déjà en ce moment, voilà. Donc il faut vraiment, vraiment calmer le jeu et s'attendre à des événements inattendus, forts et qui pourraient euh, réveiller, tu comprends dans la situation où on est, tout est fait pour ça, réveiller des humeurs, des émotions et je t'en prie que personne ne se laisse guider par ses émotions. Les émotions sont là pour informer. On ne doit en aucun cas les épouser. Tu comprends Il est absolument nécessaire d'être attentif, d'être capable de rester droit. Le guerrier du cœur est capable devant la menace de rester droit. Pour rejoindre le calme, son calme intérieur, sa source de toutes les bénédictions et lui demander asile, guidance et réaction de sauvegarde, de protection totale. Et plus tu es aligné dans le cœur, dans quelque situation que ce soit, et plus la réponse immédiate de ton âme, de ton champ électromagnétique, est puissante. Et cette puissance n'a aucune limite. Tant est que tu es aligné tu me comprends D'où l'importance de s'entraîner chaque jour, à chaque instant. Chaque instant est une occasion d'apprendre à s'aligner, à être en épousaille avec et en synchronicité, en, en, en union avec son âme, son esprit son corps. Les trois ensemble. Tu vois, en symbiose, active, réactive, vivante, euh, consciente, le moment présent, on revient au moment présent. Mais là, je parle d'un moment présent vraiment total, global. Tu es à, fo à la fois à l'intérieur, de façon précise, récurrente, persévérante, et tu es aussi dans une attention à ce qui se passe à l'extérieur. Tu es dans ce point focal que j'appelle l'œil de l'aigle. C'est la situation idéale actuellement, que je t'invite à intégrer maintenant et pour l'avenir et à partir de maintenant donc. Et cela demande vraiment d'intégrer euh, les indications que j'ai donné dans la base du grand alignement. Si tu ne sais pas passer par Utip, tu peux toujours me la demander directement en passant par ma boîte mail au champd'amour arrobase tutanota.com Tu as les indications sous cette vidéo. Ce qui va se passer va donc être progressif, mais comprends bien que ce qui se passe ici en 3D se passe aussi et aura aussi des manifestations dans les autres dimensions, de façon non pas synchrone, mais presque. Tu vois, parce que ça doit passer par, un, par toutes sortes d'étapes. Euh, et ça concerne le mouvement naturel que nous sommes nous aussi. Comprends bien donc que notre corps avec notre esprit qui se trouve au sommet de notre crâne, au-dessus et en dessous de notre crâne, à l'endroit où conjoignent les sutures de notre crâne. Hein tu as une double pyramide, c'est notre esprit. C'est ça la source Pour ceux qui voulaient savoir quelle est la forme de la source Où elle se trouve, c'est ça la source Et je t'expliquerai plus tard dans ce communiqué Du plus petit au plus grand que j'ai pu voir Et de ce que j'ai pu en comprendre Pourquoi c'est la source D'accord C'est la manifestation originelle à la fois de ton champ électromagnétique, donc je le répète c'est ton âme, et de ton corps. Sans ce champ électromagnétique, ton corps charnel ne pourrait pas exister. Et le nombre de choses qui ne pourraient pas exister sans le champ électromagnétique est incalculable. Je ferai aussi un communiqué à ce sujet. Donc, l'imposition et du coup la damnation, parce que vous avez bien compris que c'est euh, l'un et l'autre est inextricable ici maintenant. C'est ça le mur auquel nous sommes tous amenés à faire face et vis-à-vis -vis duquel euh, euh, notre choix est requis même si certains n'en ont pas conscience et que peut-être certains ne feront même pas un choix. C'est pour eux que je te demande de faire des demandes au quotidien, quand tu t'alignes pour le meilleur. C'est pour tout cela. C'est pour tout cela que nous sommes ici et maintenant afin que la conscience que nous avons de nous-mêmes, de ce qui est de l'amour, de son importance cruciale, centrale, essentielle, fondamentale, que c'est elle, euh, la porte, la condition, l'état, l'objectif, le lieu de la vie éternelle, véritable. Tu vois bien que la Jérusalem céleste a été édifiée de génération en génération. Rien n'a pu arrêter ce miracle qui est en cours d'édification et qui depuis sa propre édification récupère, accueille toutes les âmes sans aucune distinction, mais seules celles qui seront compatibles avec, j'ai envie de résumer en disant, avec l'énergie de notre première mère, car c'est elle qui est, et c'est par elle qu'est, et c'est elle qui est cette porte céleste, unique. C'est par elle qu'existe la Jérusalem céleste, dans son, aspect, dans son aspect de sauvegarde de toutes les âmes, et dans son aspect de, d de création d'une 5D, pour tous nous accueillir, tous ceux qui sont justes, tous ceux qui sont innocents, tous ceux qui ont choisi l'intégrité du cœur.